Eh bien, nous voilà au moment où nous allons pouvoir enfin décalquer le marqueur que nous avons préparé dans le logiciel LibreOffice Draw. Je vous rappelle que nous travaillons donc sur la couche mise en page, cependant que le, la photo du marqueur que nous allons décalquer se trouve sur la couche photo qui est verrouillée, couche sur laquelle donc nous ne pouvons pas dessiner. Je reviens sur la couche mise en page et je vais commencer par. À décalquer. Alors je vais commencer par le corps du marqueur qui est en principe en blanc. Pour cela je vais utiliser l'outil Polygone. Je clique au début de mon trait, je garde le bouton de la souris enfoncé, je vais jusqu'au bout du corps du marqueur, je lâche le bouton et je vais progressivement, en faisant pas trop de points, tourner autour du corps du marqueur. Voilà, et si je reviens après du point initial, je fais un double clic et en principe, j'ai alors une courbe qui est fermée. Courbe fermée dans laquelle, tout à l'heure, je mettrai de la couleur, de la couleur blanche, pour donc représenter ce corps de marqueur. Pour mettre la couleur, je vais dans les onglets des propriétés, dans, la zone, dans la, la, le volet latéral des propriétés, et je vais chercher l'onglet « zone ». Je vois que j'ai la possibilité de remplir, actuellement, il n'y a aucune couleur. Oui, je peux demander une couleur. Alors par défaut ici, c'est du bleu qui est choisi, mais ce sera du blanc tout à l'heure. Voilà. Et comme cela, j'ai déjà en gros le corps du marqueur qui reste encore à affiner. Je vais commencer par faire autre chose maintenant, je vais en fait, je vais enlever la couleur. Si jamais le corps de marqueur ne se mettait pas en couleur parce que vous auriez fait le double clic final euh, trop loin du point initial. Dans ce cas-là, donc si j'agrandis, on voit ici que le corps du marqueur est terminé, que la, la ligne est fermée. Si la ligne n'avait pas été fermée, vous pourriez éventuellement, dans les outils demander à fermer la courbe de Bézier. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez colorier l'intérieur. Ici, si je clique sur fermer Bézier alors qu'il est fermé, la courbe est fermée, la courbe s'ouvre. Et maintenant, si j'essaie de mettre de la couleur, ça ne va plus. Ça ne va plus parce que la forme n'est plus fermée. Je vais la refermer. Donc, je vais dans les outils... Fermé, Béziers, et voici la couleur qui est à nouveau présente car la courbe est fermée. Donc attention à la fermeture. Je rappelle donc que pour l'instant, je vais enlever toute couleur pour pouvoir continuer à travailler. Alors comment travailler Eh bien, par exemple, en améliorant le point qui est ici. Nous sommes bien en mode point, c'est indispensable. Je clique... Et je vais maintenant convertir la courbe de Bézier. je vais la convertir en une vraie courbe. Pour cela, clic droit bien sûr, convertir, et en courbe. Quel est l'intérêt L'intérêt est d'avoir maintenant les lignes de contrôle qui vont me permettre d'améliorer ma courbe. Ici donc j'ai une courbe qui est trop géométrique. Si je zoome encore un petit peu pour mieux voir, voici mes lignes de contrôle, je vais arrondir déplacer éventuellement alors bouger cette ligne de contrôle là ici un petit peu l'allonger je vois que ce point ci en fait ne sert pas à grand chose en dessin vectoriel souvent moins il y a de points meilleurs et de dessin donc on limite le nombre de points tant que possible voilà et je vois que j'ai maintenant une forme arrondie qui correspond assez bien au corps du marqueur. J'améliore encore un petit peu ici. Je change la position de la ligne de contrôle, bien tangente à la courbe. Voilà, je peux faire exactement un travail similaire de l'autre côté du marqueur. Alors je vous montre une autre façon de passer ce point-ci en un point lisse. Toujours dans les outils disponibles, dans euh, les outils en haut de l'écran, vous pouvez demander que, une jonction, un point, soit un point lisse, ou un point même symétrique, ici on pourrait prendre un point symétrique. Voilà, et nous avons maintenant une forme arrondie qui convient assez bien. On peut encore un petit peu améliorer ici. Voilà. Et avec ça, j'ai le corps du marqueur qui est quasiment prêt. Il ne me restera plus que tout à l'heure qu'à y mettre de la couleur pour euh, terminer cette partie-là. Je peux alors commencer à travailler sur la partie verte et la décalquer exactement comme j'ai fait pour le corps du marqueur. Vous voyez l'intérêt maintenant de ne pas avoir mis de la couleur immédiatement la couleur blanche pour le corps du marqueur, de manière à pouvoir continuer à voir les zones colorées à l'intérieur. Donc, le principe sera exactement le même. Je vous montre le début du travail. Donc, je reviens ici. Un simple clic, je garde le bouton de la souris enfoncé. Je me déplace. La forme est approximative. Il ne faut pas chercher à avoir la bonne forme dès le départ. Donc ne faites pas trop de points. Ici, je reviens sur la ligne extérieure de la zone blanche. Je reviens près du point initial de la zone verte et double-clic pour fermer. Si ce n'était pas fermé, vous avez toujours la possibilité donc de fermer en haut. On peut à nouveau améliorer. Donc ici, ce point de la zone verte qui serait hors de la zone blanche, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Je le ramène en position. Voilà, ici j'en fais un point lisse, mais après avoir converti bien sûr en courbe, c'est-à-dire l'ensemble de la forme de Bézier converti en courbe, et je dispose maintenant ici des poignées nécessaires pour faire le travail. Voilà, et je vais continuer ainsi à établir la forme de la zone verte, donc en tirant sur les poignées ici, ça. J'ai déplacé, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Donc en déplaçant les points, en tirant sur euh, les, les lignes de contrôle, on arrive à faire quelque chose. Alors ici, je vais de, de nouveau faire une jonction lisse. Voilà. Ici, il ne faut pas que ce soit rentrant. Voilà. Sur la même page dans le cours, je vous ai mis une photo d'un marqueur pour que vous vous rendiez compte de la forme qu'adoptent qu ces lignes courbes donc qui font le tour du marqueur. Je réagrandis. Donc une fois que j'ai dessiné la forme verte, ici il reste encore du travail pour l'améliorer, hein, la rendre un peu plus courbe ici par exemple, en jouant sur les lignes de contrôle également de ce côté-là, en zoomant un maximum, on arrive à faire du bon travail. Donc dès que la zone verte est définie, on passe à la zone rouge, à la zone bleue. Chacune de ces zones donc, doit être un peu arrondie. Une fois que le corps du marqueur est terminé, on peut alors le mettre en couleur. Donc ici maintenant je vais passer le corps du marqueur en blanc. Imaginons que j'ai fini les formes rouge et bleue. Donc on est parti sur du blanc. Voilà. Je peux alors sélectionner... La forme intérieure, la forme verte, si j'y arrive. Voilà. Remplir de couleur. Ce n'est pas bleu, c'est du vert que je souhaite. Et ainsi de suite pour le rouge et le bleu. Une fois que le corps de marqueur est terminé, je peux alors attaquer le capuchon dans une étape ultérieure et en travaillant encore et toujours avec l'outil polygone. Donc quelque chose comme ceci par exemple, on ne voit pas très bien à l'écran parce que le trait noir sur fond bleu foncé n'est pas extrêmement visible. Voilà, on fait rapidement le tour et double-clic pour terminer. Si vous avez une forme fermée, vous pourrez la remplir de couleurs. Alors attention à bien dessiner ici la forme du capuchon, avec une ligne courbe par exemple, une ligne courbe qui ne serait pas un polygone, qui ne serait pas une forme fermée cette fois, et ici peut-être des marques de dans le sens du, du marqueur pour qu'il permette donc de dévisser le capuchon facilement comme on le voit peut-être sur non on ne le voit pas sur la photo dans le cours voilà et donc en dessinant des formes des, des lignes ici vont représenter le, le bout du capuchon nous aurons un marqueur complet n'oubliez pas d'enregistrer très régulièrement toutes les trois minutes par exemple est un bon rythme voilà, je vous laisse maintenant travailler sur le décalcage de ce marqueur. Bon travail